40 balles de frais de port, euh, euh, il est passé à la douane, ils m'ont chopé 30 balles de plus. Je multiplie par 3-4 Oui, sauf que j'ai pas pris qu'un seul produit à 20, à 20 balles, c'est ça le but. C'est pour ça que quand tu fais. t'importe quoi... Quoi What the fuck